Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 24, psaume chapitre 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 24. Nous lisons la parole de Dieu. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut.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 Laisse entrer le roi de gloire. Oui, rave toi le temps. Oh oui, laisse entrer, laisse entrer le roi de gloire. Vendons que vous, ouvrez ton cœur à Jésus. Laisse-le, laisse entrer le roi de gloire. Que ton nom soit béni, notre Père, qui soit vraiment exalté et glorifié encore ce soir. Nous sommes rassemblés de tout notre cœur en ton nom, réalisant réellement la grâce que nous avons trouvée dans ce temps où nous vivons, Père, d'être vraiment éclairés par toi. Oh Dieu du ciel, nous étions assis dans les ténèbres, mon roi, mais la lumière apparue mon mes Seigneur, pour que nous puissions vraiment servir le Dieu vivant. Tu es le seul Dieu que nous aimons Père. Le seul Dieu que nous servons, que nous servirons. Parce que tout notre cœur, nous te désirons, mon béni, mes personnes. Nous voulons vivre rien pour toi, mon béni, mes personnes, de servir toi le Dieu qui ne change point. Sois béni encore pour ce rassemblement encore ce soir. Tu as rassemblé ton peuple en ces lieux. Et comme mon précieux Père l'a prié encore tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion dans différents endroits. C'est vrai, comme nous savons, ta parole a dit que l'homme n'aura pas de pain seulement. Nous avons besoin de nourriture qui vient de toi, mon Père, pour nourrir, pour vivre encore davantage, mon Père Saint. Nos âmes ont soif des dieux vivants. Nous te désirons plus que toute autre chose, mon bien-aimé Père Saint. Nous sommes à toi, mon oh bien-aimé Père oh Dieu. Nos cœurs se tournent vers toi, implorant ta grâce, mon oh bien-aimé Père. Tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui soutient, le Dieu qui l'a, mon oh Père. Oh, tu es réellement notre secours et soutien, mon bébé Père, au oh Dieu. Auprès de toi, mes pardon, mon bébé de mes Père. Que ton nom soit béni encore éternellement, encore ce soir. Nous avons chanté les chants des Sions, mon bénémé Père, et nos cœurs se sont élevés vers toi parce que tu es vraiment les plus beaux parmi les milliers, Seigneur. Nos cœurs sont encore ce soir, mon bénémé Père, c'est au oh Dieu. Parce qu'il n'y a un point de Dieu semblable à toi. Tu as dit à qui vous voulez-vous me comparer, mon me Seigneur. Je suis l'éternel, je suis l'unique, mon roi. Tu es le seul, mon me Père, c'est au oh Dieu. Et tu es l'alpha et l'oméga. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci pour la guérison, Père Saint-Dieu. Oh Merci encore pour la protection, mon roi. Merci encore pour les psaumes. Béni soit ton Seigneur encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie. Qu'il soit vraiment béni pour ce qu'il fait pour nous. Que Dieu soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, donc, nous étions là, en train de chanter j'étais, nous prions aussi. Il y, a, il y a ces cantiques ici qui, qui monte dans, dans le cœur. Je crois que c'est la chorale des enfants qui a chanté cela. Je souhaiterais tant, si Dieu le permet, que dimanche aussi puisse chanter cela. Il dit, par sa puissance, il guérit, par sa puissance. Vous savez ce qui se passe C'est avec mon petit Solomon. Et j'ai l'écouté aujourd'hui chanter il dit, c'est merveilleux. Alors il dit, les maladies s'enfuient. Oui, oui, oui. Il dit, les maladies s'enfuient. Oh, que Dieu soit béni. Nous remercions Dieu de ce qui nous accorde cette grâce de pouvoir être aussi dans sa présence. Et, et nous implorons sa grâce, au soutien de son soutien, son secours qui nous aide vraiment, afin que nous puissions avoir un cœur aussi rempli d'amour à son endroit pour le servir comme il le veut. Nous avons un Dieu merveilleux. Il nous a accordé, c'est vraiment bien, aimé. il nous a accordé la grâce de pouvoir réellement savoir que sur cette terre, nous, nous sommes un peuple privilégié, un peuple aussi heureux, et que si nous l'invoquons de notre cœur, notre Dieu entend aussi. Nous le prions pour qu'il puisse vraiment consoler aussi, et il est le consolateur des cœurs aussi affligés. Nous avons notre frère Christophe, a perdu réellement aussi un membre de sa famille et cela je crois qu'il y a quelques jours de cela mais aujourd'hui nous voulons vraiment aussi prier pour lui et, et notre frère Christophe vous le connaissez non Et non seulement lui aussi mais notre soeur Marie de son épouse a perdu aussi sa soeur et tous les deux ils sont vraiment frappés de deuil et ce n'est pas facile et je crois que pour L'une ou l'autre, il y a eu l'enterrement hier, je pense. Et, mais ils sont toujours là à l'Assemblée. Nous prions pour que le Seigneur le bénisse. Nous vous aimons beaucoup, mon frère et ma soeur. Et nous savons que ce n'est pas facile. Et surtout les deux, perdre aussi un membre de la famille aussi cher, en même temps, ce n'est pas aussi facile. Nous prions pour que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous console, qu'il qu vous fortifie. Ce n'est pas facile, parce que les gens que... Qui s'en vont, ce sont des gens que vous avez connus, que vous avez vécu avec, tous des sœurs à vous et que vous avez partagé beaucoup de souvenirs. Mais les voici qu'aujourd'hui sont partis. Mais nous remercions Dieu en toutes choses, quand il donne aussi et qu'il reprend, que son nom soit béni. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous nous inclinons devant ton trône de grâce, réalisons que tu es réellement l'auteur de la vie mon bien-aimé personne. Qui peut te questionner encore aujourd'hui? Lorsque tu nous as montré que c'est toi qui conduis toutes choses, mon Père. La vie d'un homme, Seigneur, nous ne connaissons pas la durée que chacun sur la terre. Seigneur, nous avons l'assurance et la certitude que c'est lui qui t'a reçu comme son sauveur personnel. Oh Dieu, sa vie est une vie éternelle, mon béné mes père Oh Dieu du ciel, que tu puisses consoler notre frère aussi et notre sœur dans ces moments difficiles, mon béné Père du Saint, dont ils ont aussi besoin de ta, de ta consolation à toi, parce que tu es vraiment le vrai consolateur. C'est vrai que nous sommes des hommes, nous pouvons apporter quelques paroles et pour aussi apporter quand même un soulagement, mais c'est toi qui connais le cœur qui peut réellement aussi consoler mon Père. Nous t'implorons la grâce, le secours, Père Tibissant, pour les membres de la famille qui sont là-bas, qui aujourd'hui sont en train de pouvoir pleurer parce qu'un être cher qui a vécu aussi, Père et qui a aussi une histoire sur cette terre, mon bénémoine Père Saint, est parti aussi aujourd'hui, Père Saint. Tu es le Dieu qui console ces familles, mon bénémoine Père Tibissant, qui aussi fortifie, Père. Nous te rendons gloire et honneur. Sois béni pour cela, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu notre Seigneur, et il est celui qui nous apporte réellement le secours et le soutien. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous réalisons réellement que, puisqu'il l'a dit aussi lui-même, parce qu'il vit, nous vivons également aussi. Ah oui, le monde est secoué aujourd'hui par ce qui se passe aussi à, à l'extérieur. Les mesures sont prises effectivement dans ce monde dans lequel nous sommes. Mais ce que nous devons être certains, ce que nous ne devons pas être secoués, nous ne devons pas être effectivement dans la peur qu'on voit un frère qui tousse ou une soeur qui tousse, on cherche les masques à gauche et à droite. Je crois que ce n'est pas une attitude que nous devons avoir. Nous, devons, nous, nous sommes un peuple de Dieu qui nous marchons par la foi. Et nous avons aussi, et vous savez, vous savez <rire> nous avons la grâce de pouvoir avoir Dieu avec nous. Peu importe, même si cela peut arriver, mais nous savons que lorsque nous prions, le Seigneur entend. Nous avons confiance en, en notre Dieu. Nous sommes, nous sommes un peuple qui doit marcher par la foi, qui doit avoir cette assurance qu'effectivement que nous n'avons pas la, à pouvoir être comme les gens du monde. Nous sommes à être comme un peuple qui sert son Dieu. Alors, si, nous sommes, alors, si vous n'avez pas la foi, alors vous mais restez chez vous. Parce que les recommandations sont ce qu'on peut pas rester groupé, parce qu'on ne peut même pas aller faire de course, parce que faut même pas manger, parce que si vous allez dans le supermarché, vous allez trouver des gens qui ont touché partout. Donc à ce moment-là, il faut s'enfermer à la maison, mais qui va vous livrer la nourriture Parce que celui qui va vous livrer aussi. Et vous savez, les gens aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le monsieur qui est malade, il fait ça, il met sous les barres. Celui qui livre les cartons aussi chez toi, il peut le faire aussi. Donc, ce que nous nous sommes appelés à pouvoir, à savoir confiance et surtout prier à notre Dieu pour que Il nous accorde effectivement aussi cette grâce de pouvoir continuer à pouvoir le servir et dans la Nous avons cette grâce de pouvoir aussi réaliser que toutes ces choses qui se passent autour de nous nous montrent simplement que tout ce qui est dans ce monde dans lequel nous sommes n'est que vanité. Ça peut arriver tout d'un coup et soudainement comme cela. Vous savez, tous les pays qui sont sur la Terre se battent la poitrine, se vendent pour être des grands pays avec des armes nucléaires les plus puissantes, parce que j'ai entendu que le président de la Russie a dit qu'il a l'arme la, la, qu'on appelle instoppable, c'est-à-dire qu'il peut lancer, aucune armée dans le monde ne peut stopper, il ne peut pas détruire même les États-Unis sans problème. Donc ils se battent la poitrine, effectivement, montrant qu'ils sont des grandes puissances. La course, effectivement, à l'armement pour dominer, mais une petite maladie. Un petit virus. Faites-moi sortir les bombes parce que vous en avez sorti. Bombarder, bombarder les petits virus. Qui a fait qu'aujourd'hui les écoles sont fermées. Faut vous vous rendez compte. On <rire> grand ici m'expliquer en disant qu'il connaît quelqu'un qui est chauffeur de bus à la stib. Je pense que ce qu'il m'a dit. Hein? Hein? Elle a son voisin, donc chauffeur de bus à la stib. Eh bien, il roulait et puis il y a un monsieur qui a touché à la stib dans le bus. La police est venue il a encerclé tout le bus. Donc, on a fermé tout le monde. C'est ça, mon gars. Donc, tout le monde qui était dans le bus, effectivement, bus contaminé, bus enfermé. Personne ne sort et personne ne rentre. Donc, tout le bus entier. Donc, nous, nous vivons dans un moment où nous pouvons réaliser que nos Dieu est grand. C'est pour ça que nous ne regardons pas les choses de la même manière. Que les gens qui sont dans ce monde, effectivement, nous, nous devons travailler notre foi et c'est par la parole de Dieu. Et c'est cela qui est très important parce que le Seigneur dit qu'effectivement que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pour ça que nous, nous persévérons, nous combattons. Vous avez remarqué combien le Seigneur, notre Dieu, était touché par cette femme syrophénicienne. Cette femme, effectivement, quand elle est venue vers le Seigneur, ça a toujours été marquant et toujours très touchant. Alors que là, c'était des disciples qui disaient, même mon maître. je, je me mets si je, je me mets à cette place effectivement c'est des femmes je veux dire ben, enfin, mais mais vous, vous rendez compte que vous venez que ce sont des, des frères qui vous qui, vous, qui disent aux, il faut le chasser je dis, mais c'est pas possible et là c'était des disciples avec le maître qui disent effectivement mais il faut la renvoyer et la femme entendait cela il faut la renvoyer parce qu'elle ben écrit après nous effectivement et il se disait que bon, mais elle n'a rien à voir avec nous oh ben le seigneur n'a pas répondu et la femme entendit ça pouvait la décourager en fait mais non il n'y avait, avait aucune chose qui pouvait être une grande montagne qui pouvait l'empêcher à ce qu'elle obtienne ce qu'elle avait comme désir. Mon frère et ma soeur, notre Dieu n'est pas incapable. Dans ton problème, dans ta situation, il n'y a rien qui peut empêcher de voir agir. Notre problème, c'est de pouvoir simplement croire. Même si je ne vois pas l'accomplissement, J'ai dit, Seigneur, parce que tu es Dieu. Cette femme, elle avait trouvé cette montagne devant lui, mais vraiment elle était grande. Les apôtres eux-mêmes, effectivement, qui disent, mais renvoie-la. Et le maître qui ne dit rien. Et puis, il continue à persévérer. Malgré l'obstacle, effectivement, elle criait, elle avait un désir, elle voulait. Et Elle ne s'occupait pas qu'on puisse la traiter de n'importe quel nom. Parce que le Seigneur lui-même, vous vous souvenez, non Il l'a traité de chienne. C'est fort, quand même. On peut dire, mais Dieu quand même, toi Dieu du ciel, toi qui es le bon, qu'on connaît que tu es bon, tu parles de moi que je suis une chienne, effectivement. Elle ne s'est même pas révoltée. Elle avait la foi. Il dit, ce que je veux, c'est ce que. Je sais que toi ici, peu importe ce que tu peux me dire de toi, peu importe ce que même je peux entendre sauter que tu me parles de chienne, je sais qui tu es. Je passe au-delà de ce que je vois, parce qu'au-delà, tu es quelqu'un d'autre. Et c'est comme cela qu'elle a persévéré. Alors, quand le Seigneur a regardé, il m'a dit, mes femme, ta foi est grande. C'est cela, mon frère et ma soeur. nous ne devons pas être... Parce que c'est pour cela que nos rassemblements doivent avoir un sens. Nous nous rassemblons parce qu'effectivement, nous devons entendre les seigneurs nous, nous donner encore ce qui nous est nécessaire pour que notre foi puisse grandir. Frère et sœurs, quand on va partir effectivement de ce monde ici, on doit partir parce que nous avons la foi, la foi. Mais c'est la raison pour laquelle nous, nous accrochons quand même à ces dieux qui a fait la promesse qui viendra nous chercher, c'est sûr et certain, mais on ne va pas partir comme ça. Il faut qu'on puisse avoir la foi. Parce que c'est la foi qui va... Notre foi défiera la pesanteur et nos cœurs seront vivifiés. Nous monterons dans les firmaments. Nous rencontrerons notre Seigneur au-delà de ceci. Vous comprenez, non vous comprenez, non C'est merveilleux, non Donc notre foi. Donc c'est pour ça que même dans les circonstances dans lesquelles on peut se trouver aujourd'hui, que rien ne puisse freiner votre avancement dans les choses de Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin de pouvoir avoir cette occasion de pouvoir nous retrouver. Parce que la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Si nous n'entendons plus la parole de Dieu, si nous n'avons pas la communion autour de la parole de Dieu, notre foi faiblira. Elle ne pourra pas défier la pesanteur. non, non, la pesanteur va avoir le dessus. Mais c'est toujours effectivement cette foi. Mais c'est par la foi qu'on chasse les démons. C'est par la foi qu'on reçoit le pardon. Donc tout, tout est par la foi. Sans la foi, personne ne peut pas être agréable. C'est impossible d'être agréable au Seigneur. Mais c'est par la foi que Marie aussi a eu à pouvoir concevoir. Chose impossible. Mais cela est devenu possible. Tout ceci par la foi. Il faut bien que vous compreniez, mon frère et ma soeur, la foi est nécessaire. Et si, mais c'est ce qui était écrit, il dit, mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, et puis la Bible dit que mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous sommes de ceux-là qui ont donc la foi pour sauver leur âme. Parce que tout ce que tu fais, si la foi n'y est pas, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il faut que la foi soit pour pouvoir s'accrocher à ce que notre Seigneur a eu à pouvoir dire. Parce que tous les efforts que tu peux faire, s'il n'y a pas la chose qu'il faut, ça ne sert absolument à rien. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. N'est-ce pas vrai Toujours au moyen de la foi. Et c'est un don que Dieu nous a donné. Là, nous avons lu dans le livre des actes juste encore un petit verset pour que nous puissions... Juste voir un peu quelque chose dans les livres des actes, oui, nous les vons, merci beaucoup. Chapitre 2, nous avons lu cela, oui, acte au chapitre 2, et cela à partir du verset donc 37, nous avons lu cela. Dit, Après donc avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, quest que ferons-nous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 Nous nous inclinons devant ton trône de grâce, mon Père, implorant ton pardon et ta grâce, mon Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus, ta parole à toi nous dit que notre capacité vient de toi, mon Père. Et c'est toi qui parles, c'est toi qui conduis, c'est toi qui console. C'est pour ça que nous revenons à toi, mon Bénéme, Père Tébissant, maintenant devant ta face, mon bien-aimé, pour implorer ta grâce, pour que nous puissions entendre ta voix, Père. Nous avons tellement soif de toi, nous voulons davantage apprendre de toi, mon Bénéme, Père Saint. Je ne suis qu'un homme, mon Bénéme, Père Dieu. Toi, tu es Dieu, mon roi. Et nous, ton peuple, nous avons besoin d'entendre pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu, mon Père. Pardonne-moi, Père, efface tout ce qui est mauvais, mais réveille-toi encore devant ton peuple encore ce soir, parce que nous voulons avancer avec toi, Père. Les temps est devenu tellement si court, mon roi, et nous sommes heureux d'avoir un Père, un Dieu comme toi. Sois béni pour tes compassions et consolations. Car je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons aussi remarqué que. Et surtout que ce qui était là, la, la parole de Dieu, nous fait pas que il y a quelque chose qui a touché réellement le plus profond de leur cœur. C'est pour ça qu'ils ils ont eu à pouvoir. Parler. Parce que si l'intérieur n'était pas touché, il serait resté insensible, Ils partirait. Mais là, on nous fait savoir qu effectivement que leur cœur était vivement touché. Cela s'est manifesté par l'expression qu'ils ont eu à pouvoir faire entendre effectivement. Dire, mais, oh, homme frère! Que feront nous C'était que, effectivement, ça venait au plus profond de leur cœur parce que quelque chose s'est manifesté. Ils ont exprimé le désir de pouvoir savoir, effectivement, qu'est-ce qu'ils allaient réellement aussi faire. Alors, c'est là que Pierre leur il répondit effectivement ce qu'il devait faire et pourquoi effectivement il devait absolument rien, absolument le faire. Et puis ici, un peu plus bas encore, il dit, mais après avoir dit, mais, et, et, après, il dit, mais et vous recevrez le dons du Saint-Esprit. C'est merveilleux, certainement qu'il vous est donc destiné, qu'il est donc à vous, parce que comme l'écriture l'a fait savoir, puisque vous avez demandé ce qui veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait dans votre cœur, puisque vous l'avez entendu, alors maintenant ça travaille, maintenant vous voulez savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour être comme effectivement les le Seigneur le veut, parce que nous l'avons entendu effectivement dans ce que tu nous as apporté comme parole, effectivement. Il dit. alors il dit, mais euh, voilà, ce que, bon répentez vous que chacun de vous soit donc... Baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Pas que, probablement, il va, non, vous recevrez le don. Quand on parle de don, c'est quelque chose qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'effectivement que, voilà que, que, que Dieu te dit, voilà qu'effectivement que, et quand, quand, quand quelqu'un quand, quand, quand, quand, quand, qu dit, voilà, ben, j'ai quelque chose pour toi, tu, tu termines d'abord ça, et puis quand tu viendras, j'ai quelque chose pour toi. Donc, c'est-à-dire que c'est gratuitement que je vais te donner. D'abord, il y a quelque ce que tu dois faire. Il dit mais donc quand donc vous quelque chose de quand vous avez fait, ça dit vous recevrez. Donc ça, c'est pour les croyants, parce que le don du Saint Esprit n'est pas pour les incroyants, ni pour le soi-disant croyant, mais bien pour le croyant. Donc ceux-là qui ont réalisé effectivement que, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon Dieu, que ton nom soit béni, pouvant, tu es vraiment bon. Malgré mon état dans lequel je me trouvais, Seigneur, tu as eu à pouvoir faire ça. C'est-à-dire que l'intérieur reconnaît et que l'on reçoit, et comme vous avez toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, pas par peur. Et Seigneur ne demande pas que tu le reçoives par peur de ne pas aller en enfer. Non, c'est que le Seigneur attend de toi ce que tu le reçoives parce que tu l'aimes, parce que tu as vu qu'effectivement que ce qu'il a fait a touché ton cœur. Parce que la plupart de ceux qui le reçoivent parce que ils ont on peur d'aller à l'enfer, ils font jamais des marches beaucoup plus loin. Et parce qu'ils restent effectivement maintenant dans ce qu'on appelle des dogmes, ils aiment bien trop des dogmes et des credos parce qu'ils sont de ces personnes qui disent, il faut que je fasse, sinon si je ne fais pas, je vais à l'enfer. Mais en fait, celui qui a reçu le Seigneur, parce qu'il a vu ce que le Seigneur a fait, il n'a plus peur de l'enfer. Parce que c'est lui que je reçois, mais il était lui-même descendu là-bas. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il faut qu'on comprenne effectivement la manière dont les choses se présentent pour que nous ayons l'assurance qu'effectivement que c'est lui que nous aimons, que lui que nous chantons, il y a bien une raison pour laquelle on chante, c'est Jésus. Parce qu'il a dit, j'étais mort. Il est descendu dans les régions inférieures. Il dit, et je suis vivant. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est là l'enfer. Bien sûr. Et quand, quand on vous parle de l'enfer, effectivement, c'était où oh, bon. vous, vous vous dites, mais parce que les le, le, le temps de feu, c'est différent. Il faut que vous puissiez voir, effectivement, dans les scènes d'écriture en réalité. En fait, c'est les séjours de mort, en fait. Quand vous voyez les séjours de mort, dans les séjours de mort, il y avait deux parties. Une partie où étaient, effectivement, ceux qui ne croyaient pas. C'était des incrédules, donc il y l'autre la partie, là, on appelle le Saint d'Abraham, vous le savez. Dans les séjours de mort, c'est là. C'est le lieu où tout descendait. C'est pour ça qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est pas dans les ciels, Dans les régions inférieures de la terre. Et là, quand il est descendu, effectivement, eh ben, il a eu... Puisque c'est là que se trouvaient tous ceux qui étaient des croyants qui l'attendaient. Vous vous souvenez encore? Donc, quand il est descendu là-bas, eh ben, la Bible dit qu'il a mené captive la captivité. N'est-ce pas vrai? Donc, il est sorti avec tous ceux qui espéraient en lui il n'oublie jamais personne. Donc, le bien que tu fais au Seigneur, les souffrances que tu en pour son nom, c'est écrit. Je suis un homme, je peux oublier, mais jamais le Seigneur ne peut oublier. Même le pain que tu partages avec ton frère en Christ, parce qu'à cause de la parole de Dieu, que tu le fais, le Seigneur s'y souvient. Donc, ceux-là aussi qui étaient là dans ces régions inférieures, là, parce qu'ils <rire> pouvaient dire, mais nous êtes sommes, sommes toujours dans, nous sommes quand même dans un même environnement que nous. Mais nous, il y avait une différence. Ceci, c'était effectivement dans les saints d'Abraham, vous connaissez cela, avec Lazare et, et, et les riches, effectivement. Et quand il est descendu là-bas, ben, il a rendu témoignage qu'effectivement, que ce qui était annoncé, c'est vrai. Ce que Job avait déclaré, où il avait déclaré avec foi et fermeté, que, il dit que mes paroles soient écrites avec un burin gravé dans le roc. Pourquoi nous entendons cela, mon frère Massé Pour que ta foi soit toujours encore aujourd'hui d'actualité, croyant ce que Dieu a dit, que c'est sûr et certain, il va l'accomplir. Cela qui a vécu, effectivement, comme Job l'avait cru, je pense que les gens qui étaient autour de lui, effectivement, pouvaient dire, mais cet, cet homme, il est divague. Non, parce qu'il était dans son épreuve. Et puis il a crié en disant, mais qui m'a parlé Parce que les gens qui ont entendu, mais bon, s'il est en divague, non. Lui, il a eu l'expérience avec Dieu. C'est pour ça qu'il a crié, effectivement, qu'il était certain, de ce qu'il dit. dit et, et, et, et mon Rédempteur se rélevera. Donc je vivrai, je le verrai. Il a dit cela. Donc son rédempteur a aussi entendu. Mais bien sûr que oui. Quand toi tu pries. que quand vous rendez témoignage, soyez certain de ce que vous dites. Ne soyez jamais comme des gens qui sont fluents. Quand tu parles de ces dieux, c'est pour ça que même quand vous parlez, les démons entendent. Les démons voient la fermeté de ton cœur, effectivement. Comment tu parles, effectivement. Comment tu fais parce que tu ne peux pas chasser les démons. Et dire, Je vous chasse. Non. Non. Non, non, non. Les démons doivent réaliser qu'il y a une autorité. Que cette personne, effectivement, aussi. Vous voyez comment dans l'armée, non? Comment les, les colonels et les, les généraux donnent les ordres, effectivement. Il va pas dire, soldats, aux armes, et soldats. Il va dire, mais ce général, il a un problème. Quel soldat qui va, entendre C'est des ordres, effectivement. Il donne, ah, le soldat, il... le commandement, c'est ça, non Le commandement. Et c'est comme cela, effectivement, aussi. C'est comme ça que, alors, c'est nécessaire. Alors, comme nous disons, donc, il est descendu dans la région inférieure, effectivement. Et, et il est monté, comme les scènes d'écriture nous ont fait part, effectivement, dans le livre de Matthieu à sa résurrection, les tombeaux se sont ouverts. Et les saints se sont donc montés. Et pour preuve, les gens, même dans la ville, les ont vus. C'est sûr et certain. Il est apparu, effectivement, lui-même, il est vivant. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il est apparu aussi à plusieurs, effectivement, comme les scènes de Keto nous le disent, effectivement. Donc, il est bien sauté, puis il a dit, je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Donc, les diables n'a plus aucun pouvoir. Donc, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu auras peur de, de l'enfer pour quelles raison Tu auras peur de l'enfer pour quelle raison Et puis, le séjour de mort n'est plus la place. Mais c'est écrit, le séjour des morts. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, ou même ceux-là qui descendent le séjour de mort. Maintenant, non. Mais Non, non, c'est tout à fait différent. Donc, nous, nous comprenons que quand nous le recevons, effectivement, nous devons comprendre pourquoi nous sommes là, pourquoi nous recevons effectivement le Seigneur. Alors, la peur n'y est pas, mais la foi est la confiance. Donc, il dit ici que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur, c'est une chose qui est tellement, tellement, tellement importante. Nous l'avons entendu mardi avec vous. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez déjà reçu. Mais c'est tellement si important et aussi profond. Que ben bah, voilà, nous sommes assis, mais comme nous l'entendons, effectivement, ça passe comme si c'est déjà su, c'est déjà connu, effectivement, et que c'est déjà fait en fait. Non, mon frère et ma soeur, il faut que nous puissions réaliser que c'est quelque chose d'une importance capitale. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a dit à ses disciples, mais ne partez pas de Jérusalem, mais attendez. Parce que si ce n'était pas vraiment très important, il aurait pu lui dire: bon, allez-y, prêchez effectivement, dans la suite vous verrez effectivement comment. Non, il a dit: non, ne partez pas. N'allez ni à gauche ni à droite. Non, non, non, non, non, restez là, parce qu'il a dit bien, il dit, dit: mais quand vous aurez vous serez mes témoins. Ah oui. Donc, autrement, vous n'êtes pas encore mes témoins. Ah oui, il dit: mais, mais vous serez mes témoins à Jérusalem. Et c'est cela ce que les Seigneur insistaient, parce qu'il fallait qu'ils attendent. Et nous avons remarqué qu'ils ont donc attendu. Et comme ils ont attendu, eh bien, le Seigneur a accompli, effectivement. Alors, on se pose la question, mais hm, pour quelles raisons c'était quand même aussi une recommandation aussi importante pour le Seigneur, pour eux, et aussi pour ce que nous avons entendu, effectivement, si vous recevrez les droits On peut dire, mais car la promesse est pour vous. Nous l'avons entendu, Marie, non? ce qui veut dire que si Dieu promet, comme c'est écrit dans le livre des Hébreux, il est aussi capable de pouvoir accomplir. Ce qu'il a promis. Donc maintenant, regardez très bien, frères et sœurs. Comme nous l'avons donné l'exemple, effectivement, il y a un bon bout de temps, cela dit, mais le jour où le Seigneur est venu sur le chêne de Mamré, où Abraham était, était, était associé à Mamre, ce chêne de Mamré, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Où est Sarah Ta femme, vous connaissez, non bah, Dieu a donné la promesse à Abraham. Il dit, Sarah, ici ta femme t'envoie un fils. Pas une fille, mais un fils. Tu donneras les noms d'Isaac. C'est en Isaac qui sera donné pour toi une postérité. Bon, je disais, bon, supposons que... L'autre était assis aussi à côté, un peu plus loin, que la femme de l'autre était aussi stérile. Et a entendu maintenant ce que Dieu a dit à Abraham pour Sarah. Et puis lui aussi va dire, bon, maintenant comme j'ai entendu, Dieu a dit cela à Abraham, ben moi aussi je vais me raccrocher, je sais que ma femme ici, je ne sais pas, moi aussi je sais pas que son nom, parce qu'on connais pas son nom, la, la femme de la femme, Bref, il dit, elle va aussi enfanter, puisqu'elle n'enfante pas, elle va aussi enfanter. Et vous vous souvenez Et il a dit, mais je reviendrai à cette même époque. Et ça, ta femme t'envoie un fils. Donc, lui, l'autre, il pouvait attendre des années des années. Le Seigneur ne serait jamais venu vers lui. Parce que la promesse qui avait été faite, ça n'était pas été faite à l'autre. La promesse était faite à Abraham. Donc, Abraham était conscient. Regardez très bien, frères et sœurs. Comme cette promesse avait été faite à Abraham. Vous vous souvenez Abraham a reçu la promesse. Il vous, met... vous savez, là, puisque Dieu le lui a faite, quand Dieu dit une chose, il ne peut pas changer. Donc, ce qui veut dire que cette parole s'est accrochée à Abraham. Qu'Abraham monte, qu'il descende, la promesse ne veut pas s'éloigner de lui. Parce que Dieu le lui avait fait. Alors, qu'est-ce que la promesse fait Elle produit la foi. C'est pour ça qu'Abraham, même, même était le premier cherchait à pouvoir douter, c'était impossible. Parce que la promesse qui avait été faite s'accrochait à lui et lui donnait la foi. Ah oui, oui, oui. oui Mais l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Parce que la parole n'était pas adressée à l'autre, mais à Abraham. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose doit s'accomplir. C'est pour ça que vous remarquez très bien, Dieu dit, mais espérant contre toute espérance, un être humain normal ne va pas tenir. Mais il y avait quelque chose qui était né. La promesse de Dieu. Dieu honore sa parole. Amen. Amen. Donc cet homme, il savait effectivement que, quand bien même ça faisait qu'il devait fléchir effectivement hum, la parole de la promesse remontait, remontée. Abraham fait la foule, il se souvenait très bien, c'est la raison pour laquelle, vous pouvez voir effectivement que quand Dieu lui-même lui est venu demander, effectivement, l'enfant, le fils de la promesse, effectivement aussi, qui est, donc Isaac, effectivement, Abraham n'a pas hésité, Abraham n'a pas tremblé, même quand il montait, effectivement, parce que la promesse avait toujours son action, c'était quoi Vous vous souvenez quand même, non il était la personne qui disait à ses serviteurs, il dit, Mais vous, vous, vous, vous restez ici. Moi et l'enfant, nous montons pour aller adorer. C'est écrit, hein. Puis moi et l'enfant, nous reviendrons vers vous. La parole de la promesse. Pourquoi Parce que Abraham savait que Dieu avait dit qu'en Isaac, il y a une promesse. C'est qu'Isaac ici. Son... Donc, cette parole de la, la promesse, effectivement, elle avait son action. Dans la personne. C'est pour ça qu'il partait avec assurance que même je peux tuer. L'enfant reviendra à la vie. Parce que Dieu a fait une promesse. Donc mon frère et ma soeur. Comme il dit, cette promesse est pour vous. Donc le don du Saint-Esprit. Ce n'était pas fait cette promesse. Abraham n'était pas un incroyant mon frère et ma soeur. Abraham était un homme qui avait la foi. Donc la promesse n'est pas faite à de soi disant. Des oui, probablement parce que vous devez toujours vous observer, frère et sœurs. Oh frère, nous ne voyons pas notre vie, chère, nous ne voyons pas les baptêmes du Saint-Esprit, mais donne Dieu ne donne pas le baptême du Saint-Esprit aux chiens. Non, non, non, monsieur. Parce qu'il faut quand même être conscient, quand nous lisons, on comprendre facilement. Il dit, mais Abraham était un homme qui avait la foi. On voit même depuis le début, effectivement, quand Dieu l'appelait, quand Dieu lui a parlé, effectivement, mais Dieu lui montrait, Abraham croyait même les choses que l'imagination ne veut même pas. Enfin, qu'il ne veut pas, il va voir que l'homme ne veut pas croire. parce que, Comme ça, dit, les étoiles, effectivement, comme Dieu en a parlé. Donc Abraham a cru cela. Donc cet homme était vraiment un homme dont on parle, qui avait réellement la foi dans le Seigneur. Ah, donc c'est comme cela que. La promesse, effectivement, s'est accrochée. Et Dieu a fait cette promesse, effectivement, Au croyant, au croyants. Quand on parle du croyant, effectivement, c'est celui dont le cœur, l'âme et l'esprit a tellement confiance Seigneur, en le Seigneur qu'en dehors du Seigneur, il n'y a rien qui peut encore arriver à pouvoir être plus important que la personne. C'est ça, le croyant. Ben, c'est pour ça que, pour montrer qu'il est vraiment le croyant, il dit, moi, j'accepte de mourir. Par le baptême. Parce qu'on ne baptise pas pêcheur sec, pour qu'il retourne ressortir effectivement un pêcheur oui donc la personne qui prend son engagement c'est pour ça que dans le cheminement effectivement parce que quand on, on est baptisé on marche effectivement, les épreuves viennent c'est pour tester ta foi est-ce que tu as compris pourquoi tu t'es engagé là-dedans tu t'es engagé pour les biscuits tu t'es engagé pour les poulets non, là c'est pour la guerre ah, parce que, mais Seigneur, je ne comprends plus rien. Depuis que j'étais accepté, je n'ai que des problèmes, je n'ai que des situations qui ne, qui ne vont pas. Je vois les autres sont en bon point. Moi, je suis en train de souffrir. Mais non, parce que Dieu est en train de pouvoir te tester. Pour voir, effectivement, si tu as bien compris. Les autres sont des gens qui ne comprennent pas tellement très bien. Ils s'en vont, ils sont dans le monde. Mais toi, tu dois être dans les choses de Dieu. Parce que tu, dois, tu es héritier. Un héritier de savoir quand même ce qu'il doit hériter. Je oh Dieu soit béni, gloire à Dieu. Dieu béni, bénédiction, mais l'héritier ne se contente pas de cela. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a que tu veux que je puisse avoir Parce que lui, c'est important. Vous savez, frère et sœurs, il faut qu'on comprenne effectivement la manière dont Dieu traite avec nous. Je ne sais pas, je parlais avec un, un frère, mais je parlais avec un... Um, c'est dans mon bureau quand tu as des questions. Mais en fait, il faut qu'on comprenne la différence entre l'épouse et les croyants, les dénominationnels. Est-ce que vous comprenez ça Vous ne pouvez jamais vous comparer à éliminationnel. un dénominationnel. Un dénominationnel, il sera toujours dénominationnel. Il ne pourra jamais arriver à ton niveau. C'est pour ça que nous disons toujours, mais vous savez que Dieu nous aide. Nous avons besoin simplement de réaliser qui nous sommes. Et nous savons qui nous sommes avec Dieu, on comprendra les traitements que Dieu fait. Parce qu'avec toi, il est ferme. Avec toi, il est différent, parce que toi, tu es l'image de celui qui t'a créé C'est pour ça que tu dois être. <rire> Dieu crie à l'homme à son il s'est écrit, c'est pas moi qui s'est écrit. Donc ce Dieu-là, il veut se refléter en toi, mais pas dans un dénominationnel. Le dénominationnel, il a sa croyance, mais pas comme la tienne. Alors, remarquez très bien quand on parle du Saint-Esprit. Je vais rapidement aller vite. Bien. Et quand tu. La parole dit, mais c'est un don, un don. Quand c'est un don en fait, c'est quelque chose qu'on te donne gratuitement. Tu n'as rien à faire. Est-ce que vous comprenez Mais tu sais qu'une chose que ça. c'est à toi. Tu dois d'abord savoir que c'est à toi. Quand tu sais que c'est à toi, mais qu'est-ce que tu dois faire Tu vas simplement prendre. Est-ce que vous comprenez Parce que vous, vous restez en train de me regarder comme ça. Quand on te dit que euh, sœur euh, Viviane, Viviane c'est si est un don pour toi. Tu vas toujours t'asseoir là parce qu'on t'a dit que ce don est à toi. On t'a même dit que ce pas ton nom. Il dit, sœur Viviane, voici les dons, voici les cadeaux qu'on a. Ce cadeau est à toi, ma sœur. C'est pour toi. Ce cadeau est pour toi. Qu'est-ce qu que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas t'élever. Tu vas marcher de, de là-bas jusqu'ici. Mais c'est le mien. On n'a pas dit que c'était sœur, sœur Marie-Joséphine. Non. On a bien dit, sœur Viviane, tu as entendu que c'est mon nom Viviane qu'on a appelé et que ceci est à moi, j'avance pour pouvoir prendre. Vous savez, quand Dieu parle aussi du don du Saint-Esprit, mais il s'adresse bien à quelqu'un. Parce que Dieu ne traite pas avec un groupe, mais c'est toujours avec des individus. Tu dois tout entendre ton nom à toi. Il dit ça, c'est doux ici, c'est pour toi. Alors mon frère et ma soeur, quand c'est pour toi, tu te battras. Amen. Même s'il y a des racines sur le chemin, c'est à moi là-bas, on a dit bien que mon nom est là-dedans. Parce qu'il appelle son bébé par leur nom. Mon nom est là, là, là, là, là, là, c'est là, est à moi. Donc tu casses même les branches, tu dois arriver à prendre ce qui est à toi. Tu ne peux pas dormir, monsieur. C'est à moi. Pas à quelqu'un d'autre, mais à moi. Alors, nous devons comprendre, effectivement, parce que c'est absolument nécessaire. Parce que c'est pour ça qu'il a bien insisté aux disciples. Ils étaient bien instruits, mais ne partez pas comme ça, parce que vous partez comme ça, le diable va vraiment bien vous cribler. Parce qu'il est rusé, il est malin. N'avez-vous pas remarqué? Oui. Le Seigneur dit toujours dans les Saintes Écritures, pour le temps, mais il serait tellement si près, quand il dit ça, il dit la vérité, que les élus seraient séduits si cela était possible. Il a bien dit si cela était possible. Parce que mon frère, un élu, il a quelque chose de tout à fait différent que les humains et les croyants peuvent penser pouvoir mais qu'ils n'ont pas marqué. Il est différent des autres, en fait, il a un plus. C'est ça qui fait de lui aussi un élu parce que quand on dit élu, ça veut dire qu'il a été choisi du milieu de On l'a fait sortir. Pour quelle raison Parce qu'il a des capacités. Plus que tous les autres. Vous savez, avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit Voici mon serviteur. Esaïe 42, regardez bien. Regardez bien. Esaïe 42. Esaïe 42. Il nous dit ici. Esaïe 42, verset 1, il dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Vous avez entendu? Il continue. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez Il est mon élu. C'est pour ça que quand il est rentré, on se dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé encore. Dieu a pris plaisir dans Jésus, ce Jésus, n'est-ce pas Parce qu'il était donc particulier. Il avait un travail, un but à atteindre, effectivement. Un travail que personne d'autre ne pouvait le faire, ce n'est que lui. C'est pour ça que, mon frère et ma soeur, personne ne peut prendre ta place. Dieu a fait du toi aussi particulier. Même si ceci qu'on appelle cinq doigts, ce sont des doigts. Mais chaque doigt a sa particularité, a son importance. Donc ce doigt ici ne peut pas prendre la place de ce doigt, ni celui-ci la place de celui-ci. Donc chaque doigt a sa place. Et c'est ça en fait ce que Dieu a fait de chacun de nous. C'est pour ça que nous entrons dans un corps où il n'y a pas de désordre. Dans le corps de Christ, chacun a sa place parce que Dieu n'appelle pas par hasard. Il t'a toi parce qu'il savait que là, tu conviendrais à ce... Cette... Ah oui, oui, oui, oui. C'était deux apôtres, non Chaque apôtre avait sa place. Oui, c'est la manière dont le Seigneur fait les choses et qui fait que c'est un Dieu qui n'est pas désordonné, mais un Dieu qui est... Oui, un Dieu d'ordre. Et c'est sa manière de voir faire... Et puis nous aussi, nous devons être comme cela, en fait. C'est pour ça qu'il dit, effectivement, que ne partez pas rapidement. Vous devez avoir la chose qui vous est destinée. S'il a fait la promesse à eux, c'était qu'il devait avoir... Dans la scène, qui fait de vous des gens tout à fait différents. C'est pour ça que, <rire> quand, quand ils se sont... Lorsque, avant ça, ils ne pouvaient jamais faire ça. Mais les jours-là... Quand ils sont arrivés devant la porte de la belle avec cet important de naissance qui était là, assis à la porte de la belle. Des hommes qui, qui étaient, ils l'ont regardé, effectivement, ils ont dit, mais quand ils ont demandé de l'argent, vous connaissez, non Non, Jean, non, d'hâte pardon, vous connaissez cela, non Ils ont demandé, euh, demandé l'aumône, et puis, ben, des hommes, mais avec, avec une telle aisance, effectivement, ils ont dit, mais regarde-nous. Avant, Pierre ne voulait pas parler comme ça non, non, non, Pierre ne veut pas voir cette, cette, cette, cette, cette, cette bonne desse comme on dit en anglais. Non, non, il ne veut pas la voir comme ça, non. Il est debout comme ça. avec. Un... Il a vu la condition, il dit, cet homme, il est né sans pied. Il est a, a important de naissance. Donc voilà, il ne peut pas marcher. Tout le monde le sait. On peut faire des opérations, ça ne marchera pas. Mais il s'est regardé, il dit, mais, regarde-nous. Regarde-nous, seulement. Il dit, mais. alors, qui, vous êtes qui Oh oui, nous sommes des dieux, maintenant. Est-ce que vous comprenez Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Amen. Amen. <rire> mais alors, si vous n'avez pas l'or et l'argent, qu'est-ce que vous avez plus Parce que moi, je ne suis pas intéressé par des gens qui n'ont rien. Je suis intéressé par des gens qui ont beaucoup d'argent. Il dit, hey, nous n'avons ni or ni argent, même pas des habits somptueux. Mais ce que nous avons, qu'est-ce que vous avez qui soit plus important que l'or et l'argent Des hommes qui étaient comme toi et moi, mon frère. Peureux comme tremblant, c'est bien quand ils Mais aujourd'hui, ils se tiennent avec un tel, tel courage. Qu'est-ce qui peut leur faire dresser comme ça avec une autorité Et puis ces mêmes hommes aux les enferme dans une prison, toutes les portes fermées. On le trouve dehors, les portes de la prison fermées. Quelle porte ils ont Et puis les gars étaient toujours devant. Des hommes comme vous et moi. Frère, il est redit, mais la puissance d'en haut reviendra sur vous. Attendez. Alléluia Mais aujourd'hui, ils sont des témoins, frère dit Vous serez mes témoins Et ils sont devenus... Alléluia. À Jérusalem ça a s'habillissonnée Il dit, ce pas possible Mais, mais vous savez que il les ils de ce qu'il vous attendait pour le couper. mais où sont-ils Les garçons sont pas dit, mais où sont-ils il, sont il, il dit, mais nous avons trouvé la prison fermée Les gardes devant le mur en bonne santé Mais à l'intérieur, on a ouvert, il n'y avait personne Alléluia Où sont-ils Là-bas que font-ils prêchants Oui, monsieur, le même homme. Par où ils sont passés. Porte fermée, garde toujours des beaux. Mon frère et ma soeur, nous ne devons pas limiter Dieu. Nous devons connaître ce Jésus. Il a fait pour nous des grandes choses, mon frère et ma soeur. Nous sommes devenus, vous savez. C'est ça que le monde ne peut pas comprendre. C'est ce que l'apôtre Jean lui dit. Mais je vais m'arrêter parce qu'il est 21, 54 ans. Il dit, mais... Il dit, mais... mais, mais, mais je, les gens, et puis nous prions. Parce que si Dieu permet dimanche, mais réglez bien. Il dit, oh, c'est que... Un Jean, je crois que c'est cela, hein? Vous connaissez cela, non Dans 1, 3. Yeah. Il dit, voyez donc quel amour le Père nous a donc témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez quand on dit enfant de Dieu, ce que tu es né vraiment de Dieu Donc le Dieu du ciel est ton père. Donc engendré né de Dieu, c'est la vérité frère. Ce pas Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas que nous le serons demain ou nous le serons après-demain. Mais en fait, maintenant là où nous parlons, nous le sommes. Parce que nous devons avoir cette, cette assurance, cette certitude de qui nous sommes. En tant qu'enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait lui dire, effectivement, avec cette assurance, effectivement, il disait, dit, mais regarde-nous, nous n'avons nous ni or, ni argent. Tout ce que le monde cherche, effectivement, les gens se tuent et se coupent en plaisir au milieu, effectivement. Il dit, mais ce que nous avons, qu'est-ce que vous avez Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu écoutais qu'est-ce que vous avez Lève-toi et marche. Quand ils se sont mis debout comme ça, en fait, quand ils parlaient là, Pierre n'était plus Pierre et Jean n'était plus Jean. Non, oh, monsieur, on peut dire tout ce qu'on veut. Ce n'était plus Pierre, ce n'était plus Jean. C'était le Seigneur lui-même. C'est mm -hmm, mm -hmm. pour ça que j'ai dit que ses enfants, c'était par sa puissance, il guérit par sa puissance. Et quand ça. Il est où, Gana C'est toi, non Alors laisse pas souffler comme ça. Il faut m'aider quand je n'arrive pas. Tu comprends Par sa puissance. Avec ta voix là. Merveilleux. Oui, donc nous comprenons qu'effectivement, que c'est le Seigneur. Oui. C'est pour cela que vous n'avez pas bien prêté attention. Etant Philippe vite, effectivement, qu'est-ce qu'il leur a dit Nous revenons vite dans Jean 14, pour que vous puissiez comprendre que c'est la vérité. C'est pour ça que qu'il pouvait se tenir là, et arriver à pouvoir réellement aussi, arriver à avoir ce courage de pouvoir parler. Regardez bien, dans Jean 14, Regardez comme Regardez comme il, comme il le dit ici. Vite cela, et puis nous prions ensemble avec non, Jean 14, il dit ici. Alors il dit ici, il dit, il dit au verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point Vous vous souvenez, non? Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. Cet esprit-là, n'est-ce pas vrai? Il demeure avec vous maintenant et il sera où? Il sera en vous. C'est ce que lui voulait en fait. Il dit, mais, il dit, mais cet esprit, en fait, c'était lui-même. Parce qu'il continue ici en disant je ne vous laisserai pas et qu'est-ce que je vais faire? Ah, c'est clair, hein? Il dit, mais je, je, je viendrai à vous. Donc, il leur fait comprendre maintenant, pour qu'ils comprennent que le consolateur dont on parle, l'esprit de vérité, ce n'est pas une autre personne. Eh bien, c'est bien moi. Moi, maintenant, glorifié. Revenons maintenant. Oui, pour quelle raison? Dans Esaïe chapitre 53, il dit, s'il consent à donner sa vie. Il verra une postérité et il prolongera. Merci. C'est ce que Dieu lui-même a voulu vivre, effectivement. Regardez très bien maintenant. Écoutez bien pour que vous puissiez comprendre. Et ça, c'est absolument aussi important que nous comprenions pour quelles raisons, puis nous allons nous arrêter, pour quelles raisons, mon frère et ma sœur, c'est tellement si important. Et le Seigneur insistait sur cela, en rapport avec cela pour ses disciples, effectivement. C'est d'ailleurs pour quelle raison vous verrez que... C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans, dans les Écritures, quand les, les, les, les apôtres prêchaient la parole de Dieu, il d'abord Ici, il nous dit, verset 18, il dit, « Je vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et puis verset 19, il dit, « Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous vous me verrez. Donc, le monde ne va plus me voir. Parce que quand il était là, le monde le voyait. Tout le monde le voyait, par le de Jésus. Il dit, mais encore un peu de temps, c'est-à-dire, avant qu'il puisse être livré, effectivement, c'est pour ça qu'il parlait, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, écoutez bien, hein? mais vous, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Verset 20, ça c'est très important. Il dit, en ces jours-là, ça c'est vraiment important ça. Il dit en ces jours-là, en quel jour Parce que cette déclaration qui va suivre effectivement, elle est très importante effectivement pour nous tous. Il dit en, il dit, en ces jours-là, il est très bien, vous connaîtrez suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Parce que avant vous souvenez il leur parlait, de me dit Mais vous connaissiez mon Père et vous l'avez déjà vu. Philippe lui dit Mais oh Seigneur, montre-nous le Père et c'est là nous. Voilà. Alors ici, il dit En ces jours-là, en quel jour Vous <rire> comprenez c'est pour ça, mon frère et ma soeur, quand il a dit, en oh, ces jours là mais c'est le jour où le Saint-Esprit descendrait. À ce moment-là, vous saurez que je suis dans les pères. Et qu'est-ce qu'il a dit que non. Et qu Il dit très bien ce qu'il a dit. qu'il Il, a donné. il a dit et que cela vous, vous connaîtrez que je suis à mon père. Et, que, et quoi encore Et que moi, je suis où Comment nous sommes en Christ Comment Par le baptême du... Et comment il vient en nous aussi par le baptême du... Merci. Donc, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas distinguer les choses de la bonne manière. C'est 100% vrai. Donc, tu es chrétien, mais limite trop. Tu ne vas jamais plus loin. Parce qu'il dit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire, le temps fil? Il vous enseignera cet C'est écrit. C'est écrit, que Dieu te bénisse. Regardez très bien, on court vite un peu plus bas. Et il dit, verset, verset, verset dit, mais, mais le consolateur, non, je dis, j ai, j ai, j ai, mais le consolateur, verset 26, hein. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous fera quoi Et fera quoi encore Comprenez maintenant pourquoi c'était C'est pour ça que quand Pierre se tenait là, le saint est soulisé. mais voici l'autorité. En plus, on t'a donné les clés. Amen. Amen. amen, amen. De qui auras-tu peur, mon frère Parce que quand tu tiens là, tu sais que quelqu'un se tient à côté de toi. On te voit petit comme ça, mais à côté de toi, il y, y a un grand qui se tient là. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, que nous puissions apprendre des dieux, que nous puissions réaliser ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Et pourquoi? Parfait. Vous devez être habitué, mais on connaît, on connaît. Non, frère, faites très attention. C'est pour ça que vous ne changez pas, pour ça que toujours pas, effectivement, oui, on connaît les saints. Non, monsieur, c'est plus important que ça! En plus, il mais comment le recevoir Mais c'est bien écrit. D'abord, c'est un don gratuit. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, donne le Saint-Esprit à ceux qui lui. Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord C'est ce qu'on a dit les jours de Pentecôte. Et vous recevrez, après avoir fait cela, non Et vous recevrez le don du... C'est écrit. C'est écrit. Donc, on doit obéir. Évidemment, ce n'est pas des incrédules. Un croyant, il est toujours obéissant. Parce qu'il sait pourquoi il a cru. Et puis en plus, là, on nous dit bien effectivement que c'est un don qui est... Et puis cette promesse est pour vous. Comme les Seigneurs le montrent effectivement dans les Saintes Écritures. C'est là que, à ce moment-là, vous aurez la compréhension exacte de la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit de la vérité. Tu ne vas plus interpréter, tu es assise Ou assis là dans l'assemblée Et le Seigneur nous parle Effectivement, tu ne juges pas autre chose Que de pouvoir dire, gloire à toi Maintenant je vois, maintenant je réalise Seigneur parce que tu as en train de voir parler Tu m'as encore ouvert encore davantage Oh que ton nom soit béni Donc ton esprit est préoccupé par la parole de Dieu Comment veux-tu que Dieu ne puisse pas remplir Ton âme du Saint-Esprit Acte 19 Lorsque Paul arriva dans les contrées, qu'est-ce que Il a trouvé les disciples, il leur a posé une question. Avez-vous reçu? Vous voulez qu'on les lise? Bon, je lis ça et puis vous levez, on prie. Hein? qui est bon, dit, il dit toujours ça, il dit toujours ça et puis on continue. Bon, maintenant je vais dire ça, vous vous levez et puis vous êtes sûr qu'on va prier. Merci Seigneur. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru aux province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez remarqué cela? Il a posé une question claire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que c'est la chose que Dieu aime donner aux croyants. C'est la promesse. Parce qu'il dit, mais quand vous croyez, parce qu'il dit, mais quand vous croyez, eh bien, le Saint-Esprit suit. C'est un don que Dieu vous donne. Il pose bien la question, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru bon, si vous allez dans Ephésiens au chapitre 1, je crois qu'à partir du verset 7, je dis que je ne vais pas lire, nous allons prier. Vous connaissez l'écriture, non? Vous connaissez l'écriture? Ephésiens chapitre 1. partir du verset 7, 8 et 9, vous connaissez cela, non? Vous le connaissez? Je vois que vous me regardez. Vous voulez que j'ouvre la Bible? C'est vous maintenant qui demandez. Hein? Vous voulez que j'ouvre maintenant la Bible Ok. Alors je vais ouvrir. J'avais dit que je terminé, j'ai terminé moi. Mais vous voulez que j'ouvre hein? Ok, je vais ouvrir. Que Dieu me pardonne. Vous avez demandé. Hein? J'avais dit que j'ai terminé, moi j'ai tenu ma parole. Mais vous, vous avez dit ouvrez maintenant pour Ephésiens. Hein? On ouvre maintenant Ephésiens. Et puis on va prier. Hein? Voilà. Vous ne vous êtes pas levé vous-même hein? Voilà. Éphésiens au chapitre 1. Alors, nous continuons ici. Il dit, voilà, verset, vous lire à partir du verset, verset, verset, verset 11. Il dit, en lui donc, nous sommes aussi devenus héritiers. Vous vous souvenez On a parlé d'héritiers, non Ayant donc été donc prédestinés suivant les plans de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Donc, vous êtes des héritiers. Vous ne pouvez pas marcher comme les autres, effectivement. Vous êtes des héritiers. Les autres n'hériteront pas. Vous allez savoir, effectivement, je ne vais pas en mais la position que, en tant qu'épouse, vous êtes, une position très, très honorable. Vous vous asseyez sur le trône, c'est vrai. Alors, nous continuons rapidement. Si Dieu le permet, toujours, pendant... Attends, Voilà. donc, toute chose, après, Afin que, voyez bien, nous servions à célébrer sa gloire, nous qui, d'avance, avons espéré en Christ. Verset 13. En lui... Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. N'est-ce hein, pas? Pas la parole de vérité, non. Les Jésus de la Bible. Vous comprenez? En lui vous avez cru. Et qui s'est passé? Et vous avez été. Qui avait quoi? Voilà, monsieur. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça, frères et sœurs, écoutez-moi, priez les ici. Pas dit, ah, non, non, non, Seigneur mon Dieu, c'est ta promesse. Et moi j'ai besoin de cela, parce que sans, sans cela je ne peux pas vivre. Dieu est censé pouvoir tenir sa promesse à ton endroit, frère, à ton endroit, sœur. Et le Saint-Esprit descendra sur toi, frère, sur toi. Il n'y a pas des gymnastiques compliquées à pouvoir faire. Non. C'est vous, effectivement, on nous a dit, vous avez tellement, non, non, non, non, non, frère, on l'a dit bien. Vous avez cru à la parole de la promesse la vérité, n'est-ce pas? C'est écrit, non? La Bible dit Dieu sans ses Maintenant, le problème n'est pas de Dieu. Le problème, il est tiens. Parce que ce qui doit te rassurer, toi, frère, toi, soeur, qui s'assied ici et qui écoute la parole de Dieu, qui espère l'enlèvement, ce qui doit te rassurer, toi, que tu es vraiment sauvé, c'est que le baptême des Saint-Esprit a été encore. Est-ce que vous m'avez entendu Amen. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux plus dormir parce que ton salut a un problème. Ah oui, tu ne peux pas t'asseoir ici et dire, bon, moi, je partirai après la tribulation. Il faut bien aller maintenant à la catholique. Vous comprenez Parce que je ne pense pas que l'un de nous ici espère passer par la tribulation. Ah Qu'est-ce que nous attendons, nous L'enlèvement. Donc, c'est bon. Parce que vous vous souvenez, comme je dis l'autre fois dans le saint écrit, on va prier parce que nous allons nous lever et nous allons prier.